à toutes alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière je vous en avais parlé dans la précédente vidéo où je vous parlais de frustration si vous ne l'avez pas vu allez la voir ça peut peut-être vous aider si vous traversez peut-être des, des voilà des, des périodes où vous êtes un peu plus frustré par la vie qu'il y a des choses qui vous embêtent un petit peu on verra donc euh, quelle est éventuellement la solution à ça donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un autre sujet qui est la gratitude je pense que quand on, on reçoit de, de la vie c'est important de dire merci donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la gratitude, mais j'ai envie d'en refaire une tout simplement parce que en ce moment, je ressens, mais tellement, tellement, tellement de gratitude. Euh, C'est juste incroyable ce qui m'arrive. Jamais, il y a trois ans, j'aurais pu imaginer, bah, non seulement avoir un tel succès, mais au-delà du succès, euh, bah, voilà, visible, il y a tellement d'autres petits succès qui, pour moi, sont beaucoup plus riches, qui, pour moi, m'apportent tellement plus. C'est en fait que quand, euh, bah, en, en ce moment, je vous propose en fait des appels stratégiques j'appelle ça, donc c'est un appel euh, si vous avez envie de vous lancer dans une formation euh, chez moi et euh, que vous avez envie de, de me dire euh, voilà Nathalie j'ai telle question euh, est-ce que tu existes bien Ça me pose souvent la question, ça me rassure de te parler euh, oui tu es la même au téléphone que sur les vidéos, certaines personnes me disent même oh là là Nathalie j'ai un petit peu peur de te parler ne vous inquiétez pas, hein, je suis une personne tout à fait normale, hein, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait euh, d'une personne euh, voilà qu'elle est euh, voilà, qu'elle ait un certain statut ou quoi. Non, non, je suis vraiment une personne très, très simple, très accessible. Donc, si vous avez envie de, de justement m'appeler euh, pour me parler de votre projet professionnel, eh bien, euh, vous pouvez prendre directement rendez-vous, euh, un rendez-vous téléphonique sur mon site www.yournails-international.com et donc du coup, vous allez dans la partie formation. Donc déjà, vous aurez toutes les infos sur les formations. Mais en plus de ça, vous cliquez sur la partie appel. Et donc du coup, vous pourrez réserver directement dans mon agenda votre appel. Et durant ces appels-là, il y a énormément de gens à qui je n'ai jamais parlé, que je n'ai jamais vu, qui me disent, mais Nathalie, merci pour tes vidéos, merci pour qui tu es, merci d'être honnête. Je sais pas si vous entendez, il y a mon chat qui râle à la côté. <rire> je crois qu'elle voudrait aussi venir, euh, venir dans la vidéo. Moi, je vais la laisser un petit peu. Et euh, du coup, qui me disent, merci Nathalie pour tout ça. « Merci euh, de ta bienveillance, merci de ce que tu as mis en place, merci euh, de nous consacrer du temps, merci de tout ça. » Et moi, je me dis « Mais waouh, C'est des personnes que je ne connais pas, c'est des personnes euh, qui ont simplement vu quelques vidéos que j'ai fait. Et je me dis « Mais pff, si, si j'arrive déjà à aider ces personnes-là en ne faisant rien, juste, juste en ayant fait quelques vidéos ?» qui pour moi est finalement pas grand-chose comparé à, à ce qu'on me dit, c'est juste énorme parce que des fois on me dit « Mais Nathalie, tu m'as redonné l'envie de, de me bouger dans ma vie, tu m'as redonné l'envie de, de, de peut-être... » changer changer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il y a des personnes qui me disent mais Nathalie, grâce à toi, euh, j'ai osé ouvrir les yeux sur ma vie et me rendre compte que j'étais pas si heureuse que ça finalement, que je me mentais à moi-même et que là, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de tout reprendre à zéro. Il y a des personnes qui, qui m'ont dit, alors là, qui ont suivi pour le, pour le coup la formation, il y a à peu près 5 euh, ou 6 élèves qui m'ont dit mais Nathalie, avant, avant de te connaître, j'avais plus goût à la vie, j'avais même plus envie de vivre et en fait, tu as changé, euh, tu as changé tout pour moi en fait, tu, tu m'as donné un, un but à ma vie, tu, tu, tu as fait en sorte euh, de, de remettre ma vie sur les bains de et je dis mais, mais comment j'ai pu moi avoir cet impact euh, sur toi Je, je t'ai juste proposé une formation, je t'ai accompagné, je t'ai aidé, je t'ai soutenu, j'étais là quand tu avais besoin de moi, mais euh, finalement je, voilà, je, je fais pas une psychothérapie ou des choses comme ça, comment est-ce que j'ai pu t'aider Et ils me disent mais par... Euh, Rien que par le modèle que tu es, en fait, de ce que tu dégages, de ce que tu nous apportes, de, du temps que tu nous consacres. En fait, je me suis rendu compte qu'il existe encore des personnes réellement bienveillantes, réellement qui veulent aider les autres. Et, euh, et ça m'a redonné, voilà, le, un peu l'espoir en l'humanité, quoi, grosso modo. Et je me dis, mais c'est dingue. je, mais... <rire> En fait, c'est hyper émouvant pour moi. Pourquoi Parce que à la base, j'ai fait tout ça, euh, ben c'était mon but principal en fait c'est vrai que j'ai proposé des formations dans la prothésie angulaire parce que je sais que c'est euh, un métier qui peut aider énormément de femmes à se, voilà, à se dégager non seulement un salaire mais qui peuvent aussi leur permettre de changer de vie mais mon réel intérêt là-dedans c'est de me dire je change des vies et c'est ça en fait qui me nourrit, qui fait en sorte de me rendre réellement heureuse au quotidien et là de me rendre compte que j'ai tellement tellement tellement d'amour euh, que je reçois de mes élèves et de personnes que je ne connais pas encore et eh bien je me dis mais là j'ai tout gagné en fait c'est ma plus grande richesse actuellement bien sûr avec ma famille mais euh, c'est pas l'argent qui y a sur mon compte qui est important c'est vraiment les vies que je change qui est important pour moi personnellement qui me... Qui me... Ça me fait vibrer, ça me donne de l'énergie, ça, ça me... Voilà, même, euh, même mon compagnon me dit, mais, mais à chaque fois que tu fais un appel et que et que ça se passe super bien comme ça, mais tu es tout le temps souriante après, tu te sens bien et tout. Et, et en fait, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie d'en faire toujours, toujours, toujours plus. Et je me rends compte qu'en fait, mais sur le groupe, on a une telle bienveillance. Au départ, je pensais même pas que ce serait possible de faire ça parce que euh, voilà, quelques centaines de filles ensemble, ben, en général, il y a quand même des petits problèmes, quoi. Et là, en fait, j'ai réussi à créer vraiment un groupe, mais super bienveillant, où les plus anciennes aident les nouvelles, où elles les motivent, où il y a vraiment une cohésion, où il y, y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe sur ce groupe à tel point que les films disent à chaque fois « je ne veux pas quitter le groupe, je veux vraiment aider les, les nouvelles, je veux vraiment t'aider euh, ». Pour moi, c'est juste magique. C'est juste magique ce qui se passe. Et, euh, et j'avais tellement, tellement, tellement de gratitude pour ça que j'avais envie de dire merci. Et je pense que bien souvent dans la vie, on prend pas assez le temps, euh, justement, de, de ressentir de la gratitude et de dire merci pour ça. Moi, en fait, je le fais, pour moi, personnellement, tous les jours. En fait, Tous les jours, je dis merci, merci, merci. Et en fait, je me rends compte que plus j'ai de la gratitude et plus j'ai des bonnes choses qui m'arrivent. Et je pense que tout est lié. Si vous vous intéressez un petit peu aux lois de l'univers, eh bien, euh, bah, c'est une des lois de l'univers, c'est un peu la loi de l'attraction, mais c'est beaucoup la loi de la vibration. Si on vibre sur des fréquences hautes, on a tendance à attirer aussi ce genre de vibration. Si euh, ben bah, voilà, on est un râleur, qu'on qu regarde tout le temps ses pieds, euh, qu'on qu est tout le temps énervé pour tout, on ne va pas attirer du bon dans sa vie je pense que vous êtes d'accord avec moi, et plus on va être ouvert plus on va être souriant, plus on va être avenant moi je me promène dans la rue, je dis bonjour absolument à tout le monde, euh, même quand on ne dit pas bonjour je dis bon, bah, tant pis et, euh, et pour moi c'est important parce que, parce que je me dis plus je vais être comme ça, et, et plus il va m'arriver aussi des bonnes choses, et plus je vais pouvoir redonner en retour, et voilà c'est c'est un échange qui est ultra positif. Moi, je suis toujours pour du gagnant-gagnant. Je suis toujours pour mettre en place des cercles vertueux dans ma vie. Donc, euh, voilà. Essayez de, de cultiver cette gratitude dans votre vie. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez déjà qui peut vous rendre heureux. Et euh, heureux ou heureuse. Et, et vraiment, c'est... Quand vous mettez l'accent là-dessus, plutôt que de vous concentrer sur ce qui va mal, euh, voilà, allez, on parle de coronavirus, de choses comme ça, de gilets jaunes, de machin, on peut se concentrer sur ça, mais est-ce que ça va vous apporter du, du positif dans votre vie Non, pas du tout. La dernière fois, je parlais encore avec, avec mon postier qui me disait euh, « Oh, la vie, c'est horrible, il y a des guerres partout, euh, le monde va mal, comment est-ce qu'on peut ignorer ça ?» Je dis « Oui, il y a tout ça, ça existe, j'en ai bien conscience, mais il y a aussi... Tellement de choses merveilleuses qui se passent tous les jours. Et en fait, on a la possibilité soit de se concentrer <rire> sur les négatifs, soit de se concentrer sur le positif. Bon, ben non, elle se sauve, ben alors, il faut savoir ce que tu veux. Et, euh, et donc, du coup, euh, ben, concentrez-vous sur le positif tant qu'à faire, vous ne croyez pas c'est tellement plus, plus agréable et, et vous allez vraiment attirer le positif à vous aussi donc voilà, je veux vous faire encore un énorme bisou vous dire un énorme merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien c'est juste fantastique et euh, ça me permet de devenir encore une meilleure personne et, et ça me permet d'avoir encore plus l'envie de vous en donner toujours plus donc euh, voilà, merci, merci, merci, merci infiniment et euh, bah, je vous dis à très très vite donc, euh, dans des prochaines Vidéo où on parlera cette fois-ci d'ongles, puisque je sais que c'est en général ce que vous préférez, et euh, mais voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Je vous fais un énorme bisou, comme toujours, et je vous dis à très, très, très bientôt. Bye! Bon, ben voilà, elle râlait pour venir, et puis maintenant elle fait sa timide. Hein J'ose jamais regarder la caméra. Hein. Elle a toujours peur alors qu'elle a des yeux bleus. Magnifique. un hein, ma souci Ouais. Elle, elle fait toujours sa timide dans la vidéo. Hein. Mais en vrai, elle est super gentille. Est bon, on vous fait tous les deux un petit bye bye, un petit, euh, un petit bisou. Et puis, on se dit à très très vite. Salut les filles.